Donc simple privilège Omato tous grâce toutes les opportunités à co partager ce euh, thème très important donc bandeco euh, aux semaine passée donc ils étaient au courant qu'était au partagé sur euh, le prophète hein, le prophète ou bien on pourrait aussi sur la prophétie mais look un peu sur la nous nous ne cherchons pas ici euh, à critiquer mais c'est vraiment important pour notre sali hein? donc la Bible nous recommande donc on ne n'est pas ajouté la foi à toute chose mais nous recommande plutôt à examiner dans le danger aujourd'hui les gens ils n'ont pas cet esprit de discernement ou bien ils ne vérifient pas dans la parole de Dieu c'est pourquoi euh, nous sommes exposés donc avant, on a continué ce que je voulais dire. Je vais lire un verset. Si nous avons nos Bibles, nous allons lire. Et puis ça va nous donner au moins une idée. Et ça sera, la lecture sera un peu longue. Donc je vais descendre un peu. C'est dans le livre des chapitre 4. Lecture des Amants. Et puis ça veut sur l'idée, il y objectif. Hein? Il y a un ministère. Et puis c'est alors que, aussi il y a un ministère, il y a prophétie. Ou bien, il y a un prophète. Donc, faisons euh, euh, chapitre 4, je commence à partir du verset, euh, verset 7. Mais la grâce est donnée à chacun de nous, de nous selon la mesure des dons de Christ. C'est pourquoi il dit étant monté dans les terre, il a amené une multitude de captifs in, euh, in et il a donné des dons aux hommes ou bien aux humains. Or, que signifie les montées sinon qu'il est premièrement descendu dans le parti et le plus bas, le plus basse de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, et afin de remplir toute chose. Lui-même lui donc a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs. Pour équiper, hein, pour l'équipement des saints, pour l'œuvre des services, pour l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils de Dieu. à l'état de l'homme parfait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants, palotés, par le vague, emportés ça et là, tout vont des doctrines, par la tromperie des humains, par le habilités dans l'art des garéments mais en confessant la vérité dans la charité, et nous grandissons à toutes choses, à celui qui est le chef, c'est à dire Christ. Donc, je sais un peu, je vais donner ce euh, verset pour que ça puisse idée. Je lis ça pour que ça puisse idée. Tout comprend d'abord le rôle et le ben, ministère. Hein? Dans la 4 église. D'abord, c'est très important. C'est pour l'édification. Pour que tout comme la connaissance parfaite y a Christ. Parce que, et là, pour le moment, la jusque-là, Christ n'est pas encore révélé parfaitement dans nos vies. Il y a un moment nous Il y a un qui qui nous au Il y a un pour que tout le monde soit éteint, il a il mais il n'y niveau de maturité, pour que tout le monde soit et doctrine. Dans le notre problème c'est de faut faute la connaissance, faute aussi de la maturité, pour que tout le monde soit stable par rapport à la foi. Donc tout c'était une introduction, pour faire comprendre ce que, Aujourd'hui, ceux qui Et puis, que connaissance, ont Ou bien, maturité, Et puis, le problème, c'est que bateau, il faut le sur la maturité. Le ministère, bateau va dans le ministère. où le la Il la maturité. Il maturité. Il Il le Il donc tout le monde parce qu'ils allaient leur sa confusion là, vie à famille, et puis ils ont comme ça va chrétien plus instable au lieu de suivre Christ, comme ils collent à Parce que nous le chrétien, nous aimons aussi des fois des dons ils ont frappé là ont là ils ont bien. Donc c'est parmi ça des tout bien. Ce qui dit, il y a un peu il y a un peu il y a de a il a a Dieu utilisait les prophètes. La prophète Bazaki, le coup, là, la bouche autorisée à Nzambé, ou bien la porte-parole à Nzambé. Baton tout ça, les prophètes que nous connaissons dans la Bible, pour ne pas tout citer. Je crois que nous sommes le, les lecteurs de la Bible, nous sommes enfants de Dieu, nous connaissons tous les prophètes que Dieu a utilisés. Tu as exemple, Moko, tu ça Moko comme prophète, tu ça Jérémie. Donc, ce sont des gens, et puis quand ils venaient parler de la part de Dieu, ainsi dit l'éternel pour la véracité y des gens qui qui étaient respectés, respectés parce que ils représentaient Dieu un prophète c'est quelqu'un qui représente Dieu on ne voit pas Dieu ce qu'on nous a utilisé l'homme a été toujours le méthode de Dieu ce qu'on l'homme a toujours utilisé toujours ce sont des gens que Dieu utilisait pour représenter une âmes. Donc il y a un monde qui a respecté, mais il n'y pas de Donc il devait toujours dire la vérité. puis pendant que les professeurs, les solo il fallait toujours les accomplir. Il faut être Pour comprendre réellement que mutoyo le monde, il ne pas D'abord, on a dit que n'y a pas de Il disait toujours, ainsi l'éternel. Et puis pendant que les professeurs, les professeurs, il faut être écoquissamment. Donc ce n'est pas Donc, euh, Dans la prophétie il y a, Dans la prophétie Dans la prophétie Dans la prophétie Dans la prophétie Dans la semaine passée y la prophétie Donc il y a des gens qui ont des dons de prophétie Moi j'ai compris qu'il y a Beaucoup de gens qui sont dans le ministère Ce n'est pas qu'ils allient ministère, ministère et a prophète Mais ils allient plus Dans la prophétie parce que tout chrétien, sans pourtant même être dans le ministère, parce qu'il y a toujours un ministère, il y a ministère, mais c'est un service. Il y a un autre ministère, il y a un autre de façon dont il va préparer pour un service. Il y a un ministère, on peut appeler ça aussi service. Tout chrétien est appelé à un service, à les pour la édification, la corps et la Christ. Alors dans le il y a prophétie, c'est très utile, dans la catéglise même. Beaucoup de gens qui utilisent ces dons aujourd'hui comme ministère, il y a prophétie il y a maintenant tout le monde là euh, ben bah, garimai trop ou bien ben bah, rési est trop parce que admission à quatre na contexte il y a don et ben bah, commission la kat, na quatre na contexte il y a ministère et puis objectif il y a don on a ni na quatre églises. tout le temps tout le temps avec une debi c'est toujours pour l'édification c'est toujours pour l'édification il y a, y a corps y a mm -hmm. a, il y a crise au moment à qui na temps wa kala la prophète, entre parenthèses, la prophète va plus, dans le Nouveau Testament, je dis bien, dans la Nouvelle Alliance, la prophète va acquit plus, comme il n'avait pas la Bible, comme il était au soleil dernièrement, nous avons appris sa la parole de la Seigneur qui église, parce que la Bible est a quitté. il utilisaient toujours le parchemins et puis c'est alors que les prophètes ont des révélations pour qu'il était en église, pour venir, pour pour qu'il soit venu, pour donc ils étaient très sensibles donc l'église l'église a été bâtie hein, le premier le fondement par les fondements des apôtres et des prophètes. Ce sont des gens que Dieu a utilisés souvent dans dans la nouvelle alliance. Les bah, prophète, bah, bah, d'abord parce que ce sont des témoins oculaires, au oh, batambola en crise ils avaient la révélation. Et puis les bah, prophète, ce sont des gens qui amenaient le fondement. C'est la révélation et, bah, non, et ça la l'église est fondée parce que l'église a équipé dans les akina, donc il fallait des révélations. Il y a Christ et on va bâtir l'église jusqu'à ce que Bisoto soit révélation à travers la Bible. Donc c'est très important. Mais les logos, ils sont tous les gens qui ont bâti la tempora, Babi et les Kimingi. Et côté Ibana, nous avons la confusion. Et puis nous, si nous voulons comparer par rapport à la Bible, nous allons remarquer que ces prophètes si ne sont pas vraiment la bouche de Dieu si nous voulons même parler dans l'Ancien Testament. Sur le titre dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi qu'il ne reflète pas vraiment euh, euh, comment? la présence de Dieu. Il ne reflète pas la présence de Dieu. Ou bien il va se refléter pour nous C'est ça la question que je te pose. Est-ce que ce sont vraiment des prophètes selon la Bible? ou des sons des prophètes selon notre siècle. Parce que dans notre siècle aussi, tout le monde veut régner, tout le monde veut dominer, tout le monde veut impressionner. C'est alors que, même dans ce il y a la parole de connaissance. Parce qu'il faut, entre parenthèses, il y a beaucoup de gens qui ont aussi là, dans la parole de connaissance. toujours confondrement confondre la prophétie, hein? la, prophète. la parole de connaissance, parole de connaissance, c'est Dieu peut me révéler quelque chose sur ta vie. Et puis, nous avons le rôle, nous la vie, nous avons révéler que... Euh, euh, aux alakis, la problème, mon Kogoué, ça c'est pas la prophétie ça c'est une parole de connaissance, nous avons révélé le mot mon Kogoué, mais prophétie a été toujours liée plus à la et le mot Kogoué a aussi dans ma 4 églises, ou bien quand ça vient à mon pour nous faire de ou bien pour avertir le peuple na un danger mon Kogoué et il y a 4 églises. donc euh, c'est vraiment une traduction et puis ça a une idée de façon que tout le monde a intervenu, tout le monde a plus de pratique tout à la situation de vivre par rapport à la prophétie, bien, prophète, et puis tout le monde a édifié pour que nous puissions vraiment être très prudents ou bien réveillés par rapport à la situation. Amen. Amen. Voilà. Bon, on a habité donc euh, le euh, le go -go -go -go. oui, vas-y, vas-y. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Donc moi quand on a question par rapport à, à mon frère tu l'as peut-être avant de tout, on peut s'apprendre prendre des choses. Soit question est allé par rapport à mon frère au Voilà, question exacte. Ce n'est pas une question juste, il tout dans le pousse, alors les frères, fait, à qui nous ont. Et ça si j'ai mon bandage depuis la semaine passée. Alors, ceux qui ont pour cause, ils ont vraiment monté la si je bien compris, alors, la semaine passée, on parle de la prophétie. Bon, ils allaient qui plus Oui, frère Francis, vas-y. vas-y. Ah non, non, toi, introduisant qui te pèse un sujet, donc tout le monde pouvait avoir une idée, à ce qu'il idée de façon que soit toi yé, à mais quoi intervenir. Donc, tout ça a toujours annoncé le sujet un peu avant. Non, ce n'était pas un thème-thème à la semaine passée ça qui thème, mais on s'est préparé déjà pour ça, pour cette semaine. Ah, que c'est bien là. Merci. C'est bon. Frère Blaise. Oui. Une parole. Ou bien aux hommes Massima Non, non, non, non, mots à cima. Ok. Je dois des mots. Voilà, nous avons des mots Joseph. Parole. Ok. Ma bah, soeur, <coughs> vous avez un nom Soeur, Afia, oui, vous okay. uh, soeur, Oui, présente. Ok. Soeur, Yabe, vous avez <coughs> <coughs> <coughs> Voilà. Est-ce que, question Zali, Oui vas-y. Non, après. Que, <coughs> <ali? coughs> <Que, coughs> ouais, vas ok. Sœur so, Monique, question Zali <coughs> Voilà, voilà donc, euh, on continue Ok, moni d'un frère Francis au le bas à oua tous autres tous autres linga. Euh, tombé car co ko ko co co co compact. C'est à dire que euh, bo bon, comprendre bon, bien pour bo tout le monde a placé prophétie, ou prophète, et où que prophète, y a message, il y et il y a un peuple surtout. Dans la Bible, tout le a prophète, il a un prophète, neti ba Ezai, neti ba Jérémie il il y Bateau nzambe aponi, Pony, na bateau, batou sont ba et ça ils ont toujours des différents. Il y a un plus tard, na akte, na tes apôtres, apôtres, ba apotre, na, na remplacer na ni Matthias et plutôt euh, Judas. Baluka mutumoko atambolaka mou oh, entre bangonyonsu bazui sort donc bazui deux personnes après baiko sambela sort sora ikwa bi e Mathias mais botala la bo, monna ke Mathias na kati ya bible to ebi histoire na iku te asalaki ni na prewana c'est pour dire que tant que christ yemoko yeshua eko ponashiko na ni eh, Paul ndesko Paul to monna ki Musa, na e plus e monna c'est pour dire que mouto nzambe a poni Tangwa solo bana ya nzambe akosala ni commentaire akosala ni akati, akosala profiter na attention ya baratu ya mon futu différence wana lelo tolobi ke 4 11 yesu a fait un service otobing minister wana bit na perfectionner chrétien mais si tu as mis tout, tu as mis tout, tu as mis tout, à as mis tout, tu as mis tout, tu as mis tout, tu pour y il a un peu il a un il y a y a de mais, on a la prophétie sur Nibala, sur Kobota, sur Moussala, sur voiture, sur Mukanda, sur tout ça. On a la prophétie sur Makambiamokili. Or, le prophète a dit, il faut que Bang ait écoute à Il faut que Beta s'éteigne Makambiamokili, il faut que Makambiamokili, au risque même de la vie. Prophète marchand Prophète Adam que non, politique. Prophète Jean-Baptiste que non, nani à la de vipères. C'est-à-dire, Prophète le et pas en inspiration. yote et pas Alors il comme azali na li solo to aza victime ya prophétie mokobo o azelaka akopé ko lobango poto chiter na souka na na parole lobina katia ya o 1 o lobike, que o que de 1 Thessalonicien chapitre 5 o lobike, que to uh, to bo ya ba prophétie me to examinerango watu ko ensemble to yeba est-ce que ça vrai ou biza mabe c'est-à-dire que to par rapport à surtout Puisque Bible, et comment déjà avant, la Bible la Bible selon la le la que la est e so Bible de sorte que prophétie même a ce que la bible nous dit de faire la, la grande chose ou bien et pour la d'abord non est-ce que tant question faut il y a des séduction il y a faux prophètes surtout comme ça des questions ou bien des choses maloba faire tourner parole Ce question, vraiment beaucoup right okay. Merci beaucoup de votre moi de Merci beaucoup de l'intervention de Fabrice et de de temps. la pour la de ministères de cest un pastoral l'homme, l'homme adamique, na état de la avant la chute. Rêle, on parler de que y a na na place dans la place de avant la chute. Parce que va examiné prophétie des il y a prophétie en En tout cas, selon moins miette. J'ai dit, moi miette, je connais ça que je ne en tout cas, je y prophétie. Donc prophétie. et ne prophétie n'est pas, dans ne me Jusqu'à l'élo, Dieu parle. Jusqu'à Jusqu aujourd'hui, nous malgré... avons malgré... ne un prophète je ne dis pas, je pas, vous pas, je ne faux au PNZMB, à Et il n'y a pas de Mais, depuis que toi qui n'a il n'a pas de pas en tout cas, dans un clair, en tout cas, si une prophétie, un Tu un qui a qui à côté. Prophétie à ma lame, mes amis, malgré, j'insiste, il y a ma baisse, et Et belle. Et belle, plus que belle. Mais il y a ma lame, amis. Parce que, tant que à ma donc il y a ma lame, un peu de Parce que Dieu continue toujours à nous parler. Il y a un peu je connais que la prophétie, prophétie, que la prophétie est liée dans la parole de La prophétie est liée dans lumière de dans la lumière de l'Anzambé, la lumière de Ce qui est concordé dans la lumière de parole. Là, on a examiné les frères dans chapitre 5, verset 17. On Est-ce que nous sommes de donc, ils ont lié la parole. Est-ce que ont années mais il y a des professeurs les les professeurs, de professeurs, les les les les professeurs, ils les Réussir à la mort pour la compétition basse, la pour la vie en contre de mais tout ça pour la vérité au royaume. C'est important, mais c'est pour le s'est bimé. On n'a rien à voir dans le royaume, c'est-à-dire, est-ce n'a rien à voir dans la crise, parce que Christ, c'est le roi. Donc, message central, la parole, la parole est la crise centrique et sa parole est la Christ. Donc, même prophétie, donc, nous sommes liés à la Christ. C'est une prophétie bimi, où a, au contraire, il y a parole, il y a crise. Il y a tout a rejeté. Donc, en tout En tout cas, j'accepte. 99, comme l'a 99, il y a faux, faux, faux. Donc, faut être dominé plus que les cas. Mais nous pouvons jamais oublier que tant de miettes, il y a un mot, il y a il y a un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 des, des, des, mais, il a de lui, il a de à lui le wow, sover, mm. bon. Parce que le don, elle ça un don. Elle donc mille mille cent d'elles les attendent parce que bien vite été dans autre amis Chris à donc nous à ça on le merci beaucoup ces paroles avant que frère Francis aux paroles que que tout le prophète tout ça toujours euh, différence des fois prophète Amen. n'a don il y a prophétie tout ça, tout ça toujours différence 1 Amen. Corinthiens chapitre 14 et le verset 1 chercher la charité aspirer au don spirituel mais surtout à celui de prophétie ça dit ils allaient ils y a ça. C'est-à-dire qu'il y a Pourquoi Puisque dans le monde, les frères Blaise, les chrétiens sont nés de nouveau, ils sont ensemble. Les chrétiens sont prophétise Ils prophétie. Il Mais ce que à jamais même si mm -hmm. on va dire prophète il y a un oh bah a entre guillemets c'est le au au et non, bon. ou ya kolba non, nga y prophétie na yé zali basé sur nzambala kisinga yé, beti mokoto mona ki banen ba, le ki, équipe yé France et ko gagne. Tu comprends un peu? Mais le même, oui. les gens comme ça, bat baso landa wango ba, peyo, tout so, se bête to, à se so, te loabwe. Sobo moni prophète, soi-disant prophète, alobi nika moko et salamité, ok, bo yo kasusu moutou anate, bo ga sou moutou anate, et l'homme sotolingi, bananzambe va ba, comprendre ali ke non. Bah la kata mi souté mais bah plus mote pour poba yo ka malo banzambi. De façon que ce qui malo banzambi, moi ba yo, e na, ko, ko sa yo et kosa y su souté. Donc on a baxelo kona kosa la différence entre prophétie na don y a prophétie, ça dit prophète plutôt na don y prophétie. Donc l'elo, chrétien chrétiens nyonso a koki kosa na don y mm -hmm. a prophétie. Mais c'est se note que non, mutu moko nga za prophète nazawana donc wana. Donc lo na, faut tomeka qu'on bien, pour le temps la euh, bah, question, on va ouais, peut-être tomber euh, mm, un coup de fond, sous Donc, on a un petit mot à Frère Francis, pour faire ça, par un déco, par un déco, par Gloire au Seigneur. Ouais, na, na, non, soutenir se l'idée euh, ben, c'est que le Frère Fabrice vient de dire, euh, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Et donc, je commence à 9, et à l'autre, je commence à 8, c'est mieux, car l'un, est donné à l'esprit par la, par... Euh, comme la parole de sagesse et l'autre par le même esprit, la parole de connaissance. 1 Corinthiens chapitre 12, partie de verset 8. Qu'est-ce que je Oui, je je sais un peu, pour comprendre que prophétie est parmi les dons. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est plus des dons. C'est plus des dons, ce n'est pas ministère et à prophétie. Alors, car à l'un est donné par l'esprit la, la parole de sagesse, et l'autre par le même esprit la parole de connaissance, et à un autre la foi par ce, même esprit, par ce même esprit, et à un autre les dons de guérison par ce même esprit, et à un autre l'opération des miracles par un autre la prophétie. Et à un autre, les dons de discerner, de, de discerner les, les esprits. Et à un autre, la diversité des langues. Et à un autre, le don d'interpréter des langues. Un seul même esprit opère tout comment, toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons en particulier, comme il veut. Le, le problème, c'est quoi Vraiment, moi, le problème, je n'ai pas... Nazar, nazar, contraire, contraire, cité, mais... Des fois, je déplore ne à éviter, ne éviter abandonner qu'on habite sur Bassy. Vous comprenez? Parce que tout le monde bas vérité, ben on basa victime. Il y a Macamba Bandon au au victime. Donc ceux moi je comprends que moi ceux qui au Zoum travaille minité sur ta vie chrétienne, sur ta vie personnelle avec le Seigneur, au combat victime. J'ai compris beaucoup de femmes, ils ne se donnent pas beaucoup au Seigneur. Ils prétendent peut-être que parce qu'il a mais ils ne se donne pas beaucoup dans la prière ou bien dans la lecture de la parole de Dieu. Alors, ce qui fait que quand vous êtes vite en vous-même, vous êtes vide, vous êtes vide. Vous êtes vide. Vous Tandis vide. Vous êtes Vous vide. Vous vide. Vous êtes vide. Vous vide. Vous vide. Vous êtes vide. Vous Vous Vous êtes Vous êtes Vous Vous êtes Vous mais n'a pas eu aucun parce que ça malheureusement c'est la bien anzoto mais on molli moli malheureusement les tuyaux car au bas la ça la vie bien anzoto la vie c'est mais molli monnaie toujours vide toi n'as que pas montalobin en matière d'arobala mais tu vois tu crois que ça ma ma réaction toujours l'influence sur ta vie spirituelle de ma ma réaction tout comme si on voit c'est comme si au cours un mariage un malam en kilo petit au bas les mindé les bas salam la fidèle à couple fidèle mais fait donc, pour dire que le mariage est te un bon mariage, mais tu as négligé d'autres domaines à la fois, pour faire. Je veux dire qu'il y a une prophétie, si le mariage n'est un bon mariage, parce qu'il y a un mariage à la Donc, les gens aiment bien des paroles, mais ils ont assuré le mariage à Il y a une vraie prophétie, où les prophète, prophète à solo, seule. Ils ont à l'aise dans l'air beau, mais à l'aise dans l'air spirituel. Vous assurez sûr que ils ont changé vie à Batu, ils ont révolutionné Batu, ils ont poussé à Batou. Il y a dans le monde Israël quand un prophète parle et puis le prophète n'était pas des amis du roi parce que le prophète a comme ami à roi té. Soit comme ami à roi c'est alors prophétiser sous ce thé. Ce n'est pas le prophète à l'élo objectif n'est pas comme comme ami à président, comme ami à muto yebani, Le prophète n'est pas comme ça il sera corrompu. Donc pose à la corrompiture il va rester... en va dans la place isolée. Il ne faut pas qu'il une place Il ne faut pas que nous Il faut pas nous Il ne veut pas être corrompu dans la société où il va vivre. Vous voyez, c'est ça la réalité. Ce que nous voyons aujourd'hui, moi personnellement, par rapport à débat de Nekobalobi, nous Monaka, dans le monde est ministère de la Prophète et <tant> ça la Pénzate. <tant même> <nào25> <tant tant> parole de connaissance, n'a donc y a prophétie. Parce que, ils ont été plus sur la vérité des frères Fabrice Alobi, Ils ont un impact sur l'église, mais ils ont un impact sur la vie personnelle à Donc, ils ont touché plus l'église en soi-même. Est-ce qu'une église, ils ont prophétisé sur 5 ans, ce que Dieu va faire dans votre église dans 5 ans C'est rare, mais il va dire seulement ce que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un. Et tu vas acheter des avions, tu vois, tu seras riche. Plus individuel, mais ils le pas plus sur le corps et à Christ en soi-même. que Vraiment, il y aura un réveil, les gens vont se convertir, ou bien Dieu va frapper cette église si vous ne répentez pas. C'est rare d'attendre des prophéties comme ça. Donc, euh, mes soeurs, ce que moi je peux vous conseiller aujourd'hui, à travers ce que nous partageons, nous, nous, nous partageons, nous devons vous être très prudents. Son y son même la Bible Paul a utilisé, il a des gens qui s'introduisent dans des femmes, dans la maison de femmes avec un esprit faible. Donc, il a des femmes qui sont faibles. Ils font la profession de connaître Dieu, mais ils sont loin des choses de Dieu. Donc, vous ne devez pas laisser manipuler, vous devez mettre votre émotion à côté pour vraiment beaucoup la révélation sur le mais quand vous vous laissez seulement attendre des gens parce que vous ne parce que il s'élèvera des prophètes selon leurs pensées hein? le prédicateur selon leurs pensées selon leurs volontés mais nous avons grandi, tout le euh, euh enfin, monde un Mon a dit que le monde a dit que le le monde a dit que le monde a a un a le a que a c'est un sorcier. Mais je suis devenu un enfant de Dieu. Je suis vraiment maintenant dans le royaume de Dieu. Comment je, je suis passer j'ai donné ma vie à Christ qui qui de je suis né de nouveau. Oui. Parle-moi de ma position aujourd'hui devant Dieu. Pour que je sois bien je Je suis ma là. Je suis bien là. Je suis bien là. Je là. Je suis et là. Je dans bien là. Je là. Je suis Je prophète on va se un peu ce profession, offrant des prophètes. Mais ce n'est pas dans la nouvelle alliance. L'offrande des prophètes n'existe pas dans la nouvelle alliance. Donc, dans la nouvelle alliance, nulle part vous voyez ces pratiques, il y a offrande, il y a prophètes, il faut payer ce s'offrir. Ça n'existe pas. Donc, je vais utiliser ma stratégie à Kala pour récupérer mon mot. Je vais utiliser ma verset, euh, ancienne alliance, pour récupérer mon mot. Donc nous devons nous réveiller. Nous avons besoin que Christ nous parle. Christ peut nous parler à travers la Bible. Christ peut nous parler à travers la prédication. Dieu nous parle d'une manière tantôt d'une autre. Dieu ne nous parle pas seulement dans des prophéties. Et puis Dieu n'a pas toujours besoin d'un prophète pour te parler. Dieu peut parler dans ton cœur, parce que es son enfant, tu restes dans ta présence. Quand tu restes dans la présence de Dieu, tu cherches Dieu, tu lis sa parole, Dieu peut parler, Dieu peut te diriger, parce que nous avons l'Esprit de Dieu. La Bible dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute vérité, toute vérité. Quand vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous guider, va vous conduire. Donc, vous n'avez pas besoin d'un homme pour vous parler de votre avenir, Pourquoi que Dieu est avec vous. Donc, vous devez nous devons être très prudents de nous réveiller, parce que ces gens-là sont des envoyés du diable. Et à un moment il y la Bible, ils ont le la prophète. Christ a dit il aura des faux prophètes et des docteurs. Ce sont des gens dangereux, des faux prophètes. Il, parlait, il pouvait parler d'autres, mais il a évoqué le faux prophète. Donc, ce sont des gens qui peuvent venir avec des hérésies, des fausses prophéties. Donc, c'est très important de connaître ces choses pour que, Bissomoko tous à la prudence, à chaque tour qu'a prophétisé, frères Blaise à l'objet. Pour bon, donc, cause à 1% ou 2%, je vous dis la vérité. Vraiment, 2% cause à la bateau, y a solo professeur, mais, oh, nous aussi ça. Frère, nous comme je suis comme ça, sur vie. comme ça, je de Frère, ils ont contacté, parce que moi, je sens que Dieu veut m'amener quelque part. D'abord, sur le plan spirituel, il y a quelque chose que Dieu veut changer dans ma vie. Donc, ils ont contacté, j'ai senti que ce n'est pas la prophétie. Oh, nous avons repris sur l'avion, nous avons dans un monde, nous sommes en états unis tout ça. Je ne faisais que rigoler. Parce que ce n'est pas ça. Je senti dans mon esprit que Dieu veut m'amener dans une dimension spirituelle. Et peut-être que tu me parles de matériel mais à quoi se veut dire un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme Est-ce que moi je travaille pour la nourriture qui périsse Moi je ne travaille pas pour la nourriture qui périsse. Je ne fais pas des prières pour que Nzamba fasse la voiture. Je ne fais pas des prières pour des avions. Je fais des prières pour la vie éternelle. C'est ça ma prière principale. Nzamba Ce n'est pas un matériel. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin d'avion dans l'avion. Si ça suffit je n'ai pas besoin de ça donc pour vous dire que ne faut pas vous laisser toujours avec des paroles qui vous font bien dans votre chair mais dans votre esprit et c'est pas connecté avec votre esprit donc c'est ça donc donc avant peut-être tout n'a revenu peut-être pour la conclusion donc on questions tout le tout le bateau poser la question nous sommes en famille hein nous sommes en famille tous ont partagé te poser la question de façon que nous sommes tout apprendre on peut aussi apprendre quelque chose la que ma question quoi donc c'est important que tu poses la question ou bien le voir baka mi baka on a raté dont la dans on a na na et d'ailleurs, le un message qui vient de l'éternel. Moi, l'éternel a parlé, l'éternel a dit comme ça, je vais faire l'église. nous je crois que l'éternel est comme ça. Je crois que l'éternel est comme ça. Je que ça. ça. mon Je Je ça. que ça ou la blé, blé, voilà, ça pas dit. Eh, a blé, blé, à blé, à à entre autres, et a il y a un prophète au Mingnaï dans la joie et ça a Donc, il y a Donc, il y a il y a il y a au prophète, au moins il a des choses qui sont tellement importantes, il y a des choses qui qui qui il que qui a des il au à à dans le lo mon côté à Mais entre autres, il a eu dans la tête de la tête de la de la la de la mais entre la de la ne, ne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 mais si tu de tu c'est que les prophètes, ont que... Oui, il que ont que que que ont Maintenant, bah maintenant ce que vous avez dit que vous avez dit que que vous avez dit que vous avez bah que vous que Et la main la haie, a pour a la paix, la Il n'a pas dans le Congo, c'est la bonne, il bonne, la bonne, la bonne, la bonne, la la la bonne, la bonne, la bonne, la bonne, il bonne, la na la na la bonne, la bonne, la bonne, la bonne, la bonne, la la Okay. For Francis... a dit que les gens ont dit que les gens ont dit dit que les dit que les gens que les gens la dit les gens le oui, frère, ouais, euh, dis donc. Mm. frère, frère dis donc. Ouais, ouais n'avons pas besoin de bien, il faut s'étendre. Et là, on est là, le barbouillant. Comme la sœur, le frère Fabrice, oui, il faut qu'on soit différence entre ministère prophétique, service prophétique, et puis, dont il y a. dont prophétie. Donc, la prophétie don au dans Oyo. Oh, tout chrétien, tout enfant de Dieu, mais de nouveau, autant qu'on a créé dans il peut prophétiser. Mais tandis que le service prophétique, basé a par parole dans Zambé, c'est C'est que Dieu a mis dans la bouche pour annoncer. Et puis, Bic, a toujours pour l'édification, d'accord, du Christ, Ou bien sûr, les pays aussi, quelque chose qui peut venir. Nabambou, les aboyats. Où y a de conforme déjà. Et dommage, comme le fait que le peuple a nous avons dit que nous avons dit que, que de avons dit que nous avons dit que que nous avons dit que nous que nous avons que dit dit que Parce que dit ils nous disent ce que Dieu a, Dieu a déjà promis à nous, ses enfants. Même les donc, même les ministères, même les doigts à prophétie. Nous, on se fait son la Christ a vu dans Matthieu 6, 33. Il faut intérêt à Christ a toujours. Donc, premierment, les royaumes. Les doigts prophétie, ça passera. Ce qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. On ne sait pas pour eux, Christ en de nous alors même Paul te dit il faut examiner la prophétie et ça le voit la d'autres quelque part parce qu'il a trois sources pour prophétie et vous voyez pensée humaine on t'apprend du pense oh, sentiment d'ailleurs et commence à parler deuxième source que vous appelez Satan tout au moins la Bible y a voir, il y a, à voir Gabriel Michel nous avons même vu et a dit esprit à maçons qu'est-ce n'a pas prophétisé les maçons et troisième le seul esprit aussi mais il y a des gens moins ont besoin de vivre dans le monde. Sinon, nous avons la parole de Dieu comme lumière. Il y a dans mmh. le monde. Il y ont besoin s'attacher dans le monde. Quelqu'un qui vient de prophétiser au bas Qu'est-ce que c'est dans le royaume? Rapports nous. Bit-effectué 4, c'est pour l'édification à corps et à Christ. Et non pour un individu, quelqu'un par-ci, par-là. Donc les amis plus mots très puissants, nous devons être trop prudents avant ah, la connaissance après discerner la stratégie de parce que les gens profiter, profiter, profiter, c'est ça qu'ils font aujourd'hui et sa vie de chemin, tout ma Il, il n'est pas venu nous comparer la stratégie mon monde de, de... Peu. de la ça la biseau n'est de tout. Tout est ma méthode. Voilà, vraiment, ça piste et mon très glissante. On ne peut pas se confier dans le roi. qui pour la soirée, il faut examiner. Nous sommes appelés de juger à la lumière de la parole. Tu viens, tu parles. On ouvre la Bible, on lit dans la Bible. Si c'est pas conforme à la Bible. Rejeté du royaume. Amen. Tu ne peux pas venir le royaume pour sur moi, des oh, j'aurai de l'argent. À quoi sert mm. Quel intérêt est, est il, il y a un bon royaume. Oh, intérêt à Christ, c'est à roi. Christ a eu premièrement les royaumes et sa justice. Tout ça, ça vient après. Si tu es, si es dans le royaume, nous devons prophétiser sur les gens qui disent « au vous avez dit ?»« au vous Et là, il faut a vous appreniez à la Vraiment, il faut que la euh, Comme le Frère il faut que la mode de La mode la Les gens qui la la connaissance, c'est vrai, ça peut, ça peut arriver. la prophétie, ça va. Mais j'ai le trop la on les serrait parce que la terre besoin d'appeler ça parce que ça peut arriver sur le sentiment à beaucoup et ça reprend d'autres trois sources voilà. Le par l'esprit humain par Satan et puis par Dieu donc la terre que ça mélanger la trois la sources il faut être attention parce que Dieu est juste mais la vérité c'est la vérité qui c'est la vérité qui nous a franchis. Tout ce qui est vérité, pourquoi pas pourquoi pas la Bible nous dit d'examiner toutes nos paroles de Dieu parole. Tout ce qui est vérité, c'est la vérité. Ça reste une que Christ a parlé, les apôtres ont parlé, et la confirmation, on, on les lit aujourd'hui. Mais maintenant, on va tout examiné, on sait que quelque part, il y a aussi des fausses mmh. et beaucoup de fausses. Mmh. Amen. Donc, ça passe sur la Bible, ça repasse sur le C'est là du La Bible par C'est pas une chose qui est encore c'est noir et dans la Bible. C'est parce que comme la chair a tu dit ça Et ça, il faut se il faut comment. Rendez-vous. Les gens la Et ça, la Bible. J'ai fait a de J'ai fait un prophétiser gars. Ça fait où dans la Bible Je suis mort. Vraiment, ça va pas la sur bien-aimé. Je suis Je suis Je suis Je suis Je suis Je suis Je suis parce que ah oui pas mal beuh tu vas tu vas m'ouvrir tu vas combien y a beaucoup de choses à dire bon en fait pour nous juste quoi appuyer car maman nous sauve le pouvoir sur don prophétique et donc ministère prophétique non don prophétique donc pour nous comprendre un très bien alors maman prophète oui ça pas commencer aujourd'hui et banakina ouais banakala il euh, y a dans hébreu chapitre 1, verset 1, euh, « Pendant le temps, vite fait caca. »« On va trouver temps dans on attend. »« Je vais au nom du Seigneur. En Après hein. »« Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et, et de plusieurs manières, Parler à nos pères, par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Les fils... Ah ouais, C'est bon, euh, on peut s'arrêter ça, ce là ah. On comprend que Dieu, euh, il a parlé à Nabana Israël. Il nous a parlé de plusieurs façons, par, par, par, par les prophètes donc ça n'a pas passé aujourd'hui les prophètes onze tu maturation de là c'est dans les groupes de grands prophètes de prophètes majeurs Oyo Bané ainsi dit l'Éternel donc quand ils finissent leur prophétie et Bazoloba ainsi dit l'Éternel ainsi la prophétie en haut de Nagui Kokop Jamannaton pour par rapport à ça euh, Et là Dieu parlait aux hommes directement c'était euh, ils annonçaient la parole Divine. Il annonçait, que là, donc il annonçait la volonté de Dieu, donc aux hommes, directement. Donc, Batuana ils étaient vraiment donc, euh, la bouche de Dieu pour annoncer ses paroles. Maintenant, dans ton abus de l'eau, Bátouana, Bátouana, pour exerçait le ministère prophétique, ces gens-là. Mais dans ton abus de la Bible nous dit clairement que Dieu nous parle, nous nous parle à son Fils qui est la parole faite et chère. Donc c'est lui-même lui dans la, la parole qui s'est faite, qui se fait chère Il y a mon même que Dieu nous parle directement. On ne dit pas que Dieu nous parle par le prophète. Il continue de parler par le prophète. Mais il nous parle par, par Jésus-Christ lui-même. Alors, on comprend. Quand le prophète, il prophétisait. Il disait ainsi dis avec Quand Christ est venu, quand il parlait, il disait toujours en vérité, en vérité, je vous l'ai dit. Parce qu'il confirme. Ce qu'il dit, c'est la vérité, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de lui. Et euh, on voit encore, il y a d'autres, il y a dans les deux pierres où la parole de Dieu nous dit que euh, ce n'est pas par la volonté de l'homme, par la volonté de l'homme qu'on prophétise, c'est la, par la volonté de Dieu, c'est pour annoncer. Donc prophétiser, c'est annoncer les paroles de Dieu. Et Christ a confirmé, c'est lui qui était le dernier prophète n'ab ministre salut en disant l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a ouvert pour annoncer pour proclamer pour prophétiser pour donner directement c'est le Christ qui a conquis qui les grands prophètes O donc O Esaïe volonté parfaite directement alors le reste n'abissau la ce n'est que les dons, il y a prophétie, cest à que c'est manifesté par le même Saint-Esprit. Ce n'est que le don. Parce que prophétie, déjà, le Messie était venu. Donc, comme le Messie est venu, il nous a parlé par cela. Donc, nous devons vraiment être très prudents, il y a qu'on examiner, il y a qu'on comprendre la volonté de Dieu c'est-à-dire que ceux qui prophétisent par la volonté mon à montre, ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. non prophète prophétiser pour non non c'est par la volonté de Dieu poussé par l'esprit que le prophète parle. Donc euh, c'est que je voulais seulement ajouter il y a le verset Ali il y a beaucoup de verset donc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 il y a même cela qui mais cela ne veut pas dire que bah, il parle de l'état ils il annoncent la volonté parfaite en de Dieu non Dieu permet que rêve et David et nous dit c'est pour Dieu le fait pour nous pour nous éprouver et éprouver pour voir si réellement nous l'aimons ou bien tout le a la demain, demain, après-demain, nos vies, ma voiture, succès, tout ça, on va ma malam pour la vie. Oh, je retends retourner dans c'est ce que je c'est ça. Éternel 13. Verset 1er, hein Premier jusqu'à 13. Jusqu'à combien Jusqu'à 13, non Jusqu'à 13, je crois. Ouais. « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songère, des songes qui te donne un signe ou miracle, et que ce signe ou ce miracle dont il t'a parlé arrive, s'il te dit, alors, après d'autres dieux, que tu ne te connais pas, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes, ni de ces songères, des songes, car Yahweh, notre Dieu, vous met à l'épreuve trêve pour savoir si vous aimez Yahweh, votre Dieu, et votre de tout votre cœur et toute votre de toute votre âme. On Vous en marcherez C'est bon. C'est vraiment bien expliqué quoi. Euh, donc il y a des gens qui prophétisent, qui disent bien de songer. à lui à expliquer notre vision. Après expliquer nous y avons le Mais tant oui, donc maintenant il maintenant adorer. Eh, c'est ici, c'est là, allons, allons après d'autres dieux. Et la Bible nous dit, tu n'es pas allé. Et maintenant, si vous, moi, peut battre attendre, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre, je et tu je vais attendre, et et il il y a déjà sans le savoir, parce que Moutouana a prophétisé malheureusement Kokisama, parce que Moutouan a songe au Kokisama. Et directement, on s'écarte de la volonté de Dieu. Et la Bible nous avertit de ne pas suivre, de ne pas même écouter les paroles de ces prophètes-là. Et ils sont nombreux, ils sont nombreux de faux prophètes. Christ est venu, il a parlé sur le faux prophète. Ils sont là et le diable, il sait que l'homme en a besoin, il va venir. Parce que à venir, il a caché, il ne voit rien. Et l'homme a besoin de ça. Et alors, on couvrit toujours derrière ma bah, prophète, derrière ma bah, bah, bah, voyante. Dans ma question, nous, je crois, on a dit de voyant Donc, bateau le voyant. Euh, oui, oui. Dans ma question, je suis en train ouais. de et Dieu permet ces choses-là pour nous éprouver Si nous les, nous les mons de tout notre cœur et de toute notre âme, si la dépend dépendant, nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, vous allez agiter ça accord, le prévenir, prendra la place dans nos cœurs. Donc, c'est un peu ça ce que j'allais vous ajouter Par rapport à certaines choses. Mon frère, franchement, ceux qui questionnent sur les théories, ceux qui ça, pour tant de ceux qui sœur sur Afiasana. Présente. Ok, sœur Monique, ça va Ça entre, ils ont Ça va oui, ça va. Ok. Trois facile. Mm. Ouais. Gloire à Dieu. Vraiment, euh, je crois que malgré ces a qui a posé une question, je crois que. <rire> Donc, euh, elle a compris. So, sera comprend, à a posé une question. <rire> ok. Vraiment, c'est très important de partager. Je m'en suis frère, au fond, de 20 ans ensemble. Parce que c'est un important. de pâtissage de ça, ça il y a ça. a ça, il y a ça. Il ça, ça, ça, il faut intervenir, mais ce n'est pas place où il e ben, faut quitter. Ce pas l'église. Tu pars un mais il y a un Et un une Il a un Ça, c'est pas l'église. faut quitter. Ce n'est pas l'église. Ce sont des royaumes. Hein? Ce sont des royaumes des hommes reignent des reines, de, de, de, de, de, de, un maître absolu ça que Si tu pars dans une église, on va passer à, à un afin de quitter cette église. c'est l'église de Dieu Comment... Comment Comment un Si un un il faut quitter ce qu'une église au Koutana parce a bien parce a très occupé. c'est n'est pas une église, c'est ton frère. Au il faut Donc, ce sont des choses que nous allons partager avec le temps. Donc, comprendre que tous les une église, boutique qui a il y a que Le Seigneur nous aide. On peut être un bon chrétien, tu restes dans ta maison, tu partages avec les autres. L'église plus universelle, c'est corps mystique, c'est corps spirituel. C'est pas seulement l'église locale. Tu, de, tu, tu dois d'abord partenir à ce corps spirituel. C'est alors que tu peux trouver une église locale pour prier. D'abord, ce corps spirituel. Donc, quand tu... Nous, nous, nous, nous sommes Parce que tu es dans un corps spirituel. Il y a un autre autre. Mais l'église, l'église une cause de il ne faut pas église. Surtout, l'église n'est pas une cause de la Parce qu'ils ne sont pas dans ces cause. L'église église dans bande église dans ne Donc, a église. Parce que chaque dimanche. Mais nous, nous ne racontons pas les dimanches, mais on, on, on, au moins on peut s'asseoir, on peut partager. On peut recevoir quelque chose, on peut s'édifier pour dire que okay, vraiment nous sommes dans ces corps spirituels où il y a ce qui est ce qui est en procédure, ce qui on en procédure, ce qui est Donc, procédure, euh, je qui je vous qui vous qui en ce peut toujours développer c'est la il y a tout ça, bah nous nous y au domaine on est badim quoi et comme mais ce qui est au monde qui a osé comprendre monte tout aux anges lango si je ne saute tout on peut partager et puis souvenir les écritures et puis se laisser inspirer par le seigneur pour encourager bah la révélation, révélations au dépannage amen non amen très très facile dans on a posé question au regard donc pour l'instant on a posé quelque chose qui quelque chose biblique consultation prophétique consultation prophétique c'est à dire le l'église est de dans de en famille dans un pour la et les baloudis et les à après les en le le on peut passer à mais route et la la et la et et mais la guise où on a un c'est un parce qu'on a fait ce message ainsi l'éternel a ma programme et la prière on a la prière une est-ce que c'est biblique ou une Ah Ma sœur, bon, ce qui est vrai nest faire faire c'est la même chose. Bible est interdit de consulter les gens pour venir. La Bible est interdit Donc, c'est interdit dans la Bible d'aller consulter des gens pour venir. Donc, ce n'est pas biblique. Ce pas biblique. Nous avons consulter. a gens. besoin pour consulter besoin si tu y a Quand il n'y a pas l'intimité, tu vas commencer à chercher les gens ils Mais quand tu as une relation personnelle avec les seigneurs, tu prie les seigneurs dans la vérité, tu marches dans sa crainte. Vous besoin de consulter Parce que Dieu va t'inspirer des choses. Dieu va te donner des convictions. Oui c'est Sarah que okuta na bat, vous avez besoin de tout Moi je crois que c'est un c'est ça c'est pas biblique, c'est c'est c'est je dirais même c'est c'est c'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Tu peux pas aller consulter non pour il va venir. Pour il venir donc, la vraie vie, une révélation, un solo sur ta propre vie, ils allez dans la Bible. Quand tu marches, même les difficultés, cela ne veut pas que Dieu t'a abandonné. Si tu es dans le vrai, si tu sors le Seigneur dans la vérité, les difficultés peuvent venir, mais tu sais que je suis un enfant de Dieu. Ce qui compte dans cette vie, je dis toujours, c'est ta position et non ta condition. Ta condition de vie peut être dure, mais tu as une position devant Dieu. Tu es un enfant de Dieu, frère. Je la un enfant de parce que au au y a situation, ou bien position, dit, à cause, il y a conditions comme difficiles. Non, il y a des gens qui ont souffert dans la vérité, dans la sincérité, mais ils ont souffert. Il faut lire la Bible. Les gens étaient persécutés à cause de la vérité. Ils étaient dans la vérité, ils marchaient dans la crainte de Dieu, mais ils ont souffert dans leur vie. Même notre Seigneur, qui était saint, il est allé, il a souffert. Pourquoi nous croyons qu'à chaque fois que nous souffrons dans notre vie, Dieu nous a abandonnés On peut souffrir dans la sainteté. Je n'ai pas besoin, moi je n'ai pas besoin, je sais que la Bible me dit que je suis un enfant de Dieu. Donc Dieu a un plan merveilleux pour ma vie. Donc je n'ai pas besoin de non, même si tu prophétises ou tu ne prophétises pas, rien ne va changer ma position. Ce que je travaille, dit, comme le frère disait, plus travailler ma, donc, ma relation personnelle ou bien euh, ma, mon intimité avec le Seigneur, Juste quand elle a battu, ma famille va qu'elle n'a eu qu'à pas battue. Soi, na ban na Dubi, ma camou anzoto. Par pour l'obin vie, par pour l'obin ni pour na ban, par pour libala, par pour l'obin ni pour na, po po na musala. Pa... surtout au Congo, la souffrance a rendu les gens vraiment ridicule, ridicule, parce que ils tellement ils souffrent, ils croient que les solution mais comme ils n'aiment beaucoup prophète n'a battu ni Ce n'est pas de tout ça. Pourquoi en Europe ici les gens ne consultent pas beaucoup ces hommes-là Pourquoi Parce qu'ils croient qu'ils ont d'abord... Bah, on niveau bah, comme a niveau m'susu. Si un blanc prie dans la vérité... Donc, euh, a, a, au monde a tendance à la prière, mais il n'y a pas en tout cas a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. a pas Mais les Africains, tellement il y a la ils ont la souffrance, ils ont lié leur foi. Il a De faut tout transcender tout le monde à vos choses a niveau qui vous aide à les un qui Tout le monde à le Tout le à Tout Tout le Tout Tout le monde à Tout le monde à le mais Dieu va nous donner toujours l'essentiel pour être dans la paix et dans la joie pendant que tous les autres parce qu'il a dit qu'il ne nous abandonnera pas il sera avec nous jusqu'à la fin du temps donc il sera toujours avec nous Amen Amen. réponse à donc c'est pas... ça c'est ça c'est que moi je vois surtout ma église à Congo ah vraiment Congo n'en parlons pas donc surtout maman place route à bon donc je pense que ça, très très sauf que et mais tout c'que on va so prochainement so so grâce dans le plus sur euh, les offrandes pour a niveau euh, soeur, atchou, bah, pour naturel de prendre consultation prophétique hein, tout un peu que le la qu'on a Côte d'Ivoire, donc en Afrique, mais donc pardon le bébé de la de de voilà voilà, oui. voilà. donc je pense un de voilà de l'est donc moi je pense que ils partout place les gens qui viennent avec la Bible bah quand on monte ce qu'on a à moi je pense que ils prochainement les offrandes consultation et ça peut être important, puisque nous sommes à la par téléphone, c'est-à-dire à la pote, mais à la pasteur, à l'Afrique, à nous chaque mois, il va offrir tout le monde. Je pense nous temps, et puis de la grâce, tout ça, va voir, tout tout nous et et et et ça, je ne peux pas être au rose, je qu'on peux pas parler aussi. Je ne je Je au ne pas au minutes et puis au Je ne peux pas être Je Je ne pas être il faut rappeler, mais il y a un lobby de soutenir. C'est ça. Il y a un Il faut de de Il donc vraiment il y a une catégorie pénale donc zéro zéro la prophétie la prophétie prophète. il a on a donc on a dit il y a ça la tache dans il y a prophète prophétie de zéro il y a d'autres donc on a senti on a mais conquérir pour mais merci vraiment la la partage l'équipe bien parce que Nazo, Nazo, vous êtes pendant des gamades, mais maintenant vous vous coudez dans la balas, Donc, a un qui un la de gens, de Donc, c'est ça quoi. Voilà. je na encourager la boum. de Christ. Puisque un Thessalonicien 5, il est obligé de le dire, mais tout examine. Tout que ça Il On a on a même temps, frère, dit, on puisque les sous